Bonjour le c'est bienvenue dans ce tirage Open Mind dans lequel on va explorer un petit peu le décès des jumeaux, des jumeaux Bogdanov et vous voyez qu'au moment où je mélange les cartes, j'ai ça qui vient de tomber. Alors est-ce que c'est déjà la réponse avant que je ne pose la question On va voir, mais c'est possible. Les cartes qui se retournent généralement, c'est souvent un élément de réponse. Euh, merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne, je vais, sentir, je vais finir par me sentir gênée, là, 17 000 abonnés, oh là là, enfin bon, <rire> on va essayer de ne pas prendre la grosse tête, hein. mais non, moi généralement, bon, je ne me laisse pas trop atteindre par ça, mais j'avoue que ouf, je suis assez étonnée. Bon, ok, en tout cas merci beaucoup, encore une fois, hein, sachez que je lis vos commentaires, j'essaie de répondre un peu à tout le monde. Voilà, donc, euh, et puis euh, les rares trolls euh, qui s'infiltrent de ci, de là, eh ben ma foi, euh, je les supprime de la chaîne. Comme ça, il n'y a pas de perte de temps, ni de perte d'énergie, et ils iront voir ailleurs. Bon, ceci étant dit, on va regarder. Alors, les fameux frères Bogdanov. Donc, j'ai regardé, hein. Le premier Grishka, il est mort six jours avant le second Igor. Bon, et entre-temps, ils avaient pris position quand même par rapport au vax en disant qu'ils euh, que étaient comme le professeur de Marseille, qui, lui, était convaincu de la non-efficacité des Vax. Et donc, voilà. Et donc, Igor et Krishka, eh bien, on dit qu'ils partageaient l'opinion du professeur. Et donc, ils n'étaient pas Vax. Donc, on va regarder. Alors, par rapport au décès des jumeaux, qu'est-ce qu'on peut en dire Bon, bah, déjà, ils sont tous les deux ensemble, hein, je peux vous dire. Hein. Ils se sont retrouvés. Ils étaient vraiment indissociables. Hein. Ils sont de, de retrouver de l'autre côté de l'arc-en-ciel, comme on dit. Voilà. Ils sont ensemble. Donc on leur souhaite vraiment euh, de continuer à être ensemble de l'autre côté. Ça, c'est des belles cartes. Mais on va revenir sur leur passage sur Terre quand même. Hein. C'est bien qu'ils soient de l'autre côté, mais on va revenir euh, sur ce côté-là. Alors, savoir un peu ce qui s'est passé. On va prendre cinq cartes. Essayer de voir un petit peu. De quoi est-ce qu'ils sont vraiment décédés? Alors. Ouais, donc ça, c'est les deux. Ah, il y a une punition là. Ah ah. Il y a comme une. Une punition là et là. Et ça, c'est eux. On va mettre des grandes cartes pour voir un peu plus de détails. C'est un peu curieux. Ce pas des cartes que je m'attendais à sortir hein. euh, par rapport à la maladie. On aurait dû avoir autre chose. Et pas du tout ces cartes-là. Donc on va voir. Il faut bien que je reste objective évidemment. Alors, enfant. Fermeté. Ouais. Attitude. Ah, okay. Attendre. Et honte. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Il y a des choses qui me viennent en tête déjà. Hein. Ok. Ça, ça, ça, me dit, par exemple, que là, enfant, c'est. Alors, enfant, l'autre interprétation, c'est être. Euh... Euh... Comment on appelle ça? Voilà, c'est être puéril. J'ai mis, j'ai mis du temps entre les mots. Là, pour moi, c'est quand ils ont fait preuve de légèreté. Enfant, c'est puéril. Alors, la main qui se tend, on va regarder ce que ça peut être. Pour l'instant, j'ai pas d'idée. Fermeté. Par contre, ce qui est curieux, c'est qu'au niveau des cartes, les, les secondes cartes en dessous j'ai plutôt une histoire qui se dessine hein faire honte à leur attitude faire preuve de fermeté, attendre attendre et enfant donc les deux qui sont un peu comme des enfants alors pourquoi je dis ça parce que en fait, ça fait penser à punir leur attitude ici, on a le fouet punir une attitude en faisant honte ici donc c'est le policier qui punit aussi c'est curieux, moi j'ai l'impression que c'est comme si on les a punis de leur attitude. Hein. Faire preuve de fermeté, donc par rapport aux deux. Et attendre, ici, quelqu'un qui attend. Par contre, la personne ici qui tend la main, je ne sais pas trop, donc on va regarder. Mais je me demande si, on, effectivement, on n'a pas voulu les punir de leur attitude. Euh, leur attitude qui était contre le vax, tout simplement. Hein. C'est ça leur attitude, hein. Et en faisant honte, quoi. Donc, il y a bien un gendarme qui est arrivé pour les punir. Alors, gendarme, c'est... Euh, ben, c'est quelqu'un euh, qui les arrête, quoi, en fait. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose. Ouais, regardez, j'ai le serpent. J'ai le serpent qui sort. Ça n'a rien à voir avec le virus, hein. ça. Ça, c'est la communication. Death end, voilà. C'est la fin. Et là... C'est... Alors, c'est une troupe de militaires, ici. On va remettre encore des grandes cartes dessus. Ouais, c'est les remettre au pas, en fait. Hein, le pas militaire, les remettre les au pas. Ouais, c'est un peu ça, en fait. Une Dette. Prendre. Ouais. Se vanter, voilà, propagande se vanter. C'est ça, ils en ont trop dit. Pour moi, c'est ça, hein. ils ont trop parlé. Alors, affection. Donc, en fait, ils ont... Ouais, c'est ça, ce qui s'est passé. Ben, écoutez, moi, je pense qu'ils ont été punis à cause de leur attitude anti-vax, on va le dire, hein. anti-vax. Euh... Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a des personnes qui ont pris peur que les gens, par affection pour les jumeaux, eh bien, se laisse convaincre. Ça, c'est la fameuse propagande. Hein. Se laisse convaincre d'agir comme eux. Et donc, de ne pas prendre ce fameux vaccin. Pour moi, c'est ça. C'est là. Je ne vois pas de carte de maladie. Hein. Donc, regardez, prendre. Avec le serpent. Donc, on leur a fait prendre du poison, quoi. Enfin, pour moi, ça fait penser à ça. Hein. Juste la, la personne qui tend la main avec l'enfant, là, je ne vois pas trop ce que c'est. Enfants pour moi ce sont eux, hein, c'était assez encore une fois, euh, oui très enfantin on peut dire. Hein. Quelqu'un qui leur tend la main. Donc c'est c'est peut-être possible tout simplement que ce soit quelqu'un qui leur ait demandé quelque chose. Hein. Quelqu'un qui leur ait demandé quelque chose. Et eux ma foi, euh, bah ils n'ont pas écouté. quoi. Hein, leur, on leur a demandé euh, de ne de, de pas tout en parler, de ne pas prendre position. Ça doit être ça à mon avis. Et puis ma foi, eux, bah, non ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Ouais, je crois que c'est ça. Bon, bah écoutez, pour moi, euh, moi c'est la punition hein, par rapport à leur attitude. Là, c'était vraiment pour les mettre au pas, vous hein, voyez, la marche militaire. C'est pas l'intervention des militaires, c'est simplement euh, pour les mettre au pas. Une dette. Pour leur faire payer, en fait, vous voyez. Une dette, c'est quand on doit payer. Donc, pour leur faire payer, pour les mettre au pas, eh bien, on leur a euh, fait prendre ça, quelque chose qui les a rendus malades. Et là, il y avait bien quelqu'un qui attendait dans l'ombre. Bon. Donc vous avez compris, je ne vous fais pas toute l'histoire. Hein. C'est facile, en fait. Hein. On peut vraiment reconstituer l'histoire le, le, le, ici. Hein. Ils ont trop parlé, ils, sont, ils ont trop. Euh, la propagande, pas tout à fait, mais ils sont trop vantés de faire confiance, etc. etc. Et là, ma foi, ils ont été punis. tu on va demander par qui ils ont été punis. Mais enfin, je crois que c'est la première carte qui était tombée du jeu, avec l'espèce de. De, de, de chiens ou de monstres avec des longues dents alors par qui ils ont été punis alors par des gens par des gens par des gens qui alors déjà il y a eu séparation donc ils les ont fait séparer puisqu'il y en a un qui est parti avant l'autre en tout cas par une équipe de personnes qui voulaient donc les séparer déjà ben, il y en a un qui décédait avant l'autre ouais, c'est sûr alors, je n'ai pas le, le nom exact. On ne sait pas. Je n'ai pas de, de nom exact. Je pas de personne. J'ai un groupe de personnes qui est là. On pourrait éventuellement remettre des cartes dessus. Pour voir un peu ce qui sort. Mais je crois que la réponse, elle a été donnée vraiment dans la première carte qui est tombée du jeu au début. Bon. Alors là, lassitude. Là, comique. Oui, bon, ok. Ça, c'est le 2. Et devoir. Ouais. C'est bizarre, hein? Parce que c'est vrai qu'ils avaient quand même un physique, ma foi, qui pouvait prêter à rire. C'est pour ça que j'ai comique, je pense. Mais ça, c'est vraiment les jumeaux. Hein? Il y en a un qui dit au revoir à l'autre, voyez. Séparation. Ça ne répond pas tout à fait à la question, mais ça me montre vraiment que il y en a un qui était en attente de rejoindre l'autre, hein, c'est sûr. Hein, ouais. La fatigue ici, là, et devoir. Ouais. Ouais, ouais. Pour moi, ils avaient le devoir aussi de dire ce qu'ils pensaient. et Ils sont pas aperçus que finalement eh bien, les murs se sont euh, rapprochés l'un de l'autre et finalement les ont mis dans une position très dangereuse. Ils s'en sont pas aperçus du tout. Alors, là, euh, là, par contre, c'est la fatigue. Ouais, je crois que c'est ça. Je sais ce que c'est. Je viens de l'avoir la en tête. C'est la lassitude par rapport à l'enthousiasme pour le Vax. Ici. Vous voyez que le fameux Vax, il ne fait plus l'unanimité. Hein il n'y a plus autant de supporters. Donc, il y a une lassitude à ce niveau-là. Et donc, donc, le fait qu'en plus, eux, là-dessus, ils viennent dire, ah ben non, nous, on fait confiance aux professeurs qui ne croient pas du tout au Vax. Enfin, voilà. Euh, ben euh, en fait, il euh, y a eu de toute façon, il pardon, il eu tout de suite, tout de suite le retour de bâton et la punition. Bon ben écoutez tout le monde, moi j'ai aucun doute, hein, c'est pas une mort naturelle. Bon, voilà, merci pour euh, d'avoir regardé ces tirages Open Mind et puis ben aujourd'hui, voilà que vous y regarder si vous voulez. Merci beaucoup en tout cas d'être là. À bientôt, au revoir.